Bonjour à tous, alors je continue euh, le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec la douzième vidéo sur la politique économique donc euh, je vais diviser euh, mon propos en, en deux parties je ferai une vidéo spéciale sur, euh, sur l'usure la question de l'usure donc euh, il faut savoir que l'église a rejeté le communisme et le socialisme donc si vous êtes communiste ou socialiste, vous êtes, euh, vous, vous, vous êtes en infraction avec la doctrine sociale de l'Église. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à lire l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII et l'encyclique Divini Redemptoris du pape Pie XI. Et effectivement, il déclare que le communisme est intrinsèquement pervers et que l'on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Voilà qui est dit. Euh, donc effectivement, le... après, euh, l'église critique la... dans le capitalisme, l'individualisme et le primat absolu de la loi du marché sur le travail humain. Et euh, la régulation de l'économie par la seule planification centralisée pervertit à la base les liens sociaux. Sa régulation par la seule loi du marché manque à la justice sociale, car il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. Il faut donc préconiser une régulation raisonnable du marché et des initiatives économiques selon une juste hiérarchie des valeurs et en vue du bien commun. Donc ensuite, euh, donc là, on est dans, là je cite le catéchisme de l'église catholique, un hein, CEC. C'est le catéchisme de l'église catholique, c'est celui euh, publié sous Jean-Paul II en, dans les années 90. Donc chacun a le droit d'initiative économique, conformément aux réglementations. Euh, donc euh, effectivement, l'État doit garantir les libertés individuelles, doit garantir la... La propriété aussi. L'État doit garantir une monnaie stable et des services publics efficaces. Euh, le devoir essentiel de l'État est cependant d'assurer ces garanties, ainsi que je viens de le dire, afin que ceux qui travaillent puissent jouir du fruit de leur travail et donc se sentir stimulés à l'accomplir la, à avec efficacité et honnêteté. L'État a le devoir de surveiller et de conduire l'application des droits humains dans le secteur économique. Dans ce domaine, toutefois, la première responsabilité ne revient pas à l'État, mais aux institutions et aux différents groupes et associations qui composent la société. Ensuite, on, on, on parle de, de la notion de juste salaire. Effectivement, euh, on, actuellement en France, en tout cas, on constate que le SMIC... Le salaire minimum euh, enfin indexé sur la croissance n'est plus euh, suffisant pour, euh, pour faire vivre euh, ne serait-ce que même une personne, je pense, et je pense que le SMIC est, est tout juste euh, suffisant pour, pour faire vivre une seule personne. Mais effectivement, une fois que on commence à, par exemple les familles monoparentales, euh, plus les moyens avec le SMIC de, de, de vivre décemment, et c'est toute la revendication actuellement euh, du mouvement des Gilets jaunes que le, le SMIC n'est plus adapté euh, au coût de la vie. Euh, effectivement, la rémunération du travail doit assurer à l'homme et aux siens les ressources nécessaires à une vie digne sur le plan matériel, social, culturel et spirituel. Donc là, c'est Godium Espèce, donc c'est un un texte du Concile Vatican II euh, Les biens de la création sont destinés au genre humain tout entier le droit à la propriété privée n'abolit pas la destination universelle des biens c'est à dire qu'en fait les riches ont un devoir moral de donner aux pauvres de leur superflu voire de leur nécessaire pour les, les plus sains d'entre eux en fait mais bon, une fois qu'on est propriétaire, qu'on qu qu qu a tous ce, ce dont on a besoin, euh, on peut donner de, de son superflu. Euh, moi je pense qu'il faut au moins donner 10% de, de, cette, de, de, de ces revenus euh, à des bonnes oeuvres. Euh, 10% en référence à l'offrande d'Abraham Melchisedec qui donnait 10% de, de ses biens euh, en offrande donc euh, à Melchisedec qui était un prêtre de, de l'ancienne, sous l'ancienne alliance. Alors ensuite quelques principes, quelques principes généraux donc des principes économiques. Donc l'état doit garantir la stabilité de, des prix, garantir aussi euh, la, la, la stabilité de, de sa monnaie et donc euh, l'état doit défendre euh, de sa monnaie contre toute entreprise de spéculation et donc il faut il faut une monnaie nationale hein, donc il, ça implique qu'il faut euh, sortir de, de l'euro et euh, retrouver une banque centrale euh, nationale au, au, qui sera totalement euh, soumise à, à l'état effectivement, il faudra que l'émission et la destruction monétaire s'adaptent euh, euh, à la production des biens et des services pour éviter justement euh, l'inflation. Euh, donc les prêts d'argent seront le fait d'établissements privés scindés en deux entités, banque de dépôt et banque d'investissement. Ça évitera qu'en cas de crise euh, économique... Euh, les, les, les épargnants soient, soient complètement euh, euh, plumés, en fait, soient, soient ruinés. Par exemple, on sait que, euh, donc là c'est un article du Parisien, donc c'est pas du, on n'est pas dans la complosphère, et c'était en décembre 2015, euh, donc une directive européenne transposée cet été, donc euh, l'été 2015, à la France, prévoit en cas de liquidation d'une banque et sous certaines conditions de ponctionner les comptes des clients ayant plus de 100 000 euros de dépôt donc euh, voilà, c'est pour éviter ce genre de situation si, si, si, si, si une banque fait faillite euh, vous, vous, vous, per, vous perdez vous, votre argent en fait vous, vous êtes euh, là on a institué un vol euh, totalement légalisé de, de, de, de, des dépôts des épargnants Effectivement, le, les, les déposants, les épargnants, euh, n'ont pas à assumer les, les aléas des, des investissements euh, financiers. Euh, donc, la finance aura l'obligation d'investir dans l'économie réelle via des actifs tangibles. Hein. On est, là, on est actuellement, on assiste à une virtualisation de la finance. Euh, on assiste à des bulles, à des, à des trading faits par des, par des algorithmes, par des robots, euh, à, à, à la vitesse de millions d'opérations par seconde, enfin, on, est, on est dans le délire le plus absolu, et euh, bien évidemment euh, tout le monde attend le crack, tout le monde attend le, le, le prochain effondrement économique qui ne peut que, euh, que survenir un jour ou l'autre. Hein. C'est dans l'essence même du régime capitaliste euh, qu'il euh, y a des cycles et donc euh, on va connaître hein, à un moment donné euh, une crise. Et euh, contrairement à la crise de 2008 où là l'État euh, a pu euh, amortir la crise... Euh, donc en, en injectant de l'argent public euh, dans les banques, notamment, là on n'a plus de marge de manœuvre, euh, sauf à, à, part la, la, à part la marge de manœuvre monétaire, autrement dit, euh, euh, il y aura, il y aura une, une, soit une déflation, soit une inflation, autrement dit, euh, et donc on, non seulement les, la population le, le sera ruinée, mais en plus, euh, les banques... Euh, pourront ponctionner euh, votre épargne. Euh, donc, euh, toute spéculation boursière sur les monnaies sera interdite comme opposée à la paix et à l'ordre. Effectivement, je pense qu'il faut aussi euh, taxer les, les, les spéculations euh, boursières euh, très faiblement et cet argent pourra... Euh, servir à, à aider les pays en voie de développement par exemple alors le cours de change des monnaies nationales sera fixé de manière immuable par des accords bilatéraux entre les nations coopérantes, sans égard alors il ne doit donc pas y avoir de monnaie internationale, donc ça c'est pour euh, c'est pour figer un peu le, la, la sphère économique pour, pour empêcher les, les spéculations qui, qui déstabilisent les nations en fait euh... Alors, la, la monnaie internationale, c'est une notion intéressante parce que c'est euh, un, une marotte de l'élite, en fait, euh, qui, qui veut nous imposer une monnaie euh, unique. Donc, là, on a une. Donc, The Economist, donc, qui, qui est une propriété des, des Rothschild, hein, qui nous disait. Euh, donc, c'est une, une une de, du 9 janvier 1988. Et il nous disait Préparez-vous à une monnaie mondiale. Donc là, ils indiquaient effectivement, vous voyez, 2018. Donc ils ont un peu de retard sur leur calendrier. Mais on va y venir, hein. c'est écrit, c'est on va bientôt nous aurons une monnaie numérique mondiale, euh, dans quelques années, je pense. Euh, et ce sera euh, elle fonctionnera avec cette fameuse puce RFID qui est la marque de la bête. Hein, ne l'oublions jamais. C'est la marque de la bête, euh, telle que décrit dans dans le livre de l'Apocalypse, hein, chapitre 13-14. Euh, et donc, si, si vous la prenez, vous irez en enfer. Euh, si vous la prenez et, vous, et que vous adorez l'Antéchrist, vous irez en enfer. Euh, donc, euh, il faudra euh, absolument refuser cette puce. Qui, euh, qui sera indispensable pour acheter et vendre. Vous voyez, là, vous avez 666, les chiffres de la bête, c'est en fait le... Tous les codes barres sont... sont codés 666, hein. Vous voyez, là... La... Vous... Vous... Enfin, je pense que vous comprenez tous euh, ce... l'image le... euh, avec le code barre euh... Donc... L'objectif de chaque nation doit être de maintenir durablement en équilibre ses importations et ses, imp et ses exportations. Effectivement, l'équilibre euh, est très important, une notion très importante en, en économie, que ce soit pour les importations, les exportations, pour la stabilité de la monnaie. Euh, il, faut, il faut vraiment que, euh, que, que l'économie soit assez euh, stable, assez solide pour éviter... Euh, Inflation, déflation, euh, spéculation, euh, bulle, etc. Donc il faudra fabriquer du beau, du bien, du durable et de l'utile. Favoriser la propriété. L'État n'a aucun droit sur l'héritage. Euh, C'est le principe euh, de liberté euh, testamentaire. Euh, la, la transmission du patrimoine familial ne sera pas entravée. Euh, il faudra alléger les, les tâches administratives de l'ensemble de la population et des personnalités euh, morales. Là, le, la France s'en crève de ça, hein, de, de cette lourdeur euh, administrative. Et toute allocation mérite un travail d'utilité publique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a des droits, mais ces droits impliquent aussi des, des devoirs. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.